Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 11 juillet 2022 déjà. Ça passe à une vitesse incroyable. Et plus on avance en âge, plus ça passe vite, c'est ça qui est assez redoutable. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On s'habitue. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Alors, je vais vous faire, comme d'habitude, un horoscope avec une petite variable. Je commence par la condition solaire, je regarde ensuite les planètes euh, rapides, hein, comment on communique v Mercure, comment on aime Vénus, comment on agit Mars, en fonction de chacun, en fonction des influences plus ou moins porteuses. Moi j'appuie sur ce qui fonctionne, c'est mon truc, vous savez bien. Et puis à la fin, je vous ferai un truc sur euh, les colorations des, des Vénus en fonction des éléments, ce que j'appelle euh, la couleur des sentiments. J'adore voir ça, sous cet angle-là. Voilà, vite fait, je vous ferai un truc. Donc, Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer cette semaine Il y a le soleil qui démarre lundi 11 juillet, donc hein, à 19 degrés du signe des cancers, un hein, signe, ça va de 0 à 30, un doux signe 360. On arrive, on amorce le troisième décan, donc bon anniversaire mes cancers, surtout troisième décan, c'est votre tour. Donc, excellente énergie, énergie pour mes signes d'eau, encore me direz-vous, mais c'est vrai que c'est chacun son tour. Donc, Bonne vitalité, pêche, énergie, confiance en vous, aptitude à, à vous ouvrir, à aller vers la lumière, vers les bonnes énergies, conditions solaires. Pour cinq d'entre nous, excellent avant tout pour signes d'eau, hein, cette belle énergie-là, pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, hein, profitez-en, la période est plutôt douce, c'est plutôt bien. Hein. Et puis également pour ceux qui sont à 60 degrés en aval, en amont et en aval de mes cancers qui sont, nous le savons à présent, les deux signes de terre, hein, c est, c est, c est, on, on sait feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, haut, et puis quand on est dans un élément haut, il y a 60 degrés avec les deux élémentaires qui sont en amont, et en aval, c'est tout simple en fait. Donc excellent aussi pour mes taureaux et pour mes vierges. vous période positive, constructive, où la part de, de, de ressenti est plus marquée, parce que l'influence d'un soleil en signe d'eau fait la part belle, en quelque sorte, à tous nos mécanismes de ressenti. On est, chez les signes de feu, il y a une affirmation, chez les signes de terre, il y a une concrétisation, chez les signes de terre, il y a une cérébralisation, et chez les signes d'eau, on est davantage dans des mécaniques de ressenti, d'intuition, d'intelligence émotionnelle, tous ces mécanismes un peu intuitifs et affectifs sur lesquels on est tous construits, et plus ou moins d'évolution et de curseur, tout simplement. Bref, excellent pour vous cinq. Et puis, ce n'est pas tout. Ce n'est point tout. Il y a également, en cancer, la semaine démarre avec Mercure, le mental, pour les mêmes. Mais, mais avec une petite subtilité. Mercure, la communication, Mercure en cancer, c'était Antoine de Saint-Exupéry qui avait ça dans son thème natal, c'était Marcel Proust, Marcel Proust qui, enfant, boulottait des, des, des Madeleines l'été chez sa tante Léonie, et puis une fois adulte, lorsqu'il mangeait une Madeleine, on connaît tous l'histoire, les, les odeurs, les couleurs, tous le, les ressentis, ce qui s'est passé à ce moment-là, remontent. Hein, C'est ça, Mercure en cancer. ce qui ont Mercure en cancer, en général, des mémoires affectives assez, assez denses. Et donc, la présence de Mercure dans le signe du cancer, c'est toute la semaine, colore un cran, juste un cran, juste un, un petit cran sur le curseur euh, plus haut, tout simplement, notre capacité tous à nous imprégner, avec plus ou moins de densité, bien évidemment, de tout ce qui se passe sur un plan émotionnel en matière de communication. Donc on imprime plus fort, on imprime, on imprime plus profond, on, on stocke en mémoire tous nos ressentis qui remontent, qui réémergent. Donc voilà le climat collectif. Et ceux qui, bien évidemment, se l'approprient de manière plus fine, plus intuitive, plus naturelle, et donc plus dense et plus forte, hein, tout simplement, ça va être encore une fois les mêmes. Mes cancers, mes scorpions, mes poissons... Mes Taureaux et mes Vierges gâtés, gâtés, gâtés, que ce soit pour les mises en lumière solaires, mais que ça soit également pour la finesse de l'échange, la délicatesse du propos, le ressenti beaucoup plus fin. On s'exprime parfois pas de façon frontale, parce que ça c'est Mercure souvent en signe de Feu qui s'exprime de façon directe, hein. pas de façon pragmatique, signe de Terre, pas de façon conceptuelle, quasiment intellectuelle chez mes planètes en signe d'Air, mais là on est dans le dans la délicatesse qui consiste à faire passer le message tout en douceur, c'est très fin. C'est plus fin que d'habitude, donc faut être à l'écoute, tout simplement. Voilà pour Soleil et pour Mercure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vénus. Ah, là on change complètement de registre avec Vénus. Vénus démarre la semaine. Hein, je prépare à remonter les marches parce qu'après je vous parle de Mars. Euh, Vénus démarre la semaine à 22 degrés des Gémeaux. Donc bientôt la fin de Vénus en Gémeaux, mais toute la semaine dans tous les cas, Vénus, l'amour, l'affecte hein, dans ce signe mercurien, ce signe euh, d'échange, de communication, de découverte, de curiosité, d'intellectualisation, de besoin impératif de communiquer. Les Vénus, encore une fois, en signe d'air, hein, ont besoin de liberté, d'échange et de, et de bouger sur un plan relationnel c'est conceptuel, et dans un même temps, on cérébralise le, le, les émotions, la vie amoureuse à travers, pour le coup, vous me mariez deux notions qui sont un signe d'air, besoin de contact, et un signe gouverné par Mercure, besoin de communiquer, voilà. et de liberté bien évidemment, et de découverte et de curiosité, voilà la couleur de Vénus en Gémeaux, donc c'est très bon pour tout ce qui favorise les rencontres, les liens concrets, le contact facile avec les autres, c'est très très bon, pour qui Excellent donc pour mes gémeaux, charme, charme, charme, mes gémeaux, mais également pour mes balances, toujours, pourquoi pour mes balances plus que les autres, encore une fois, parce que la balance est un signe qui est gouverné par Vénus, donc quand Vénus dans le ciel forme avec vous des angles heureux, c'est double effet, hein. ça colore, de la... ah, venant de la planète qui vous veut du bien, Vénus, qui forme des angles avec vous, positif, bienveillant, trigone, 120 degrés, une coloration de charme plus, plus fin, plus naturel, plus fluide, plus délicat, plus... <rire> mieux tout simplement, hein. tout, tout passe mieux, sans filtre, euh, avec un naturel déconcertant, désarmant, et du charme. Voilà. Tout bête. Hein. Vénus en signe d'air, profitez-en. Et puis, tous mes signes d'air, bien évidemment. Donc, les gâtés avec cette Vénus en gémeaux sont mes gémeaux, mes balances, mes versos, et puis ceux qui sont à 60 degrés, toujours pareil, en amont, en aval. Qui est à 60 en amont Mes béliers. Qui est à 60 en aval de mes gémeaux Mes lions. Vous cinq, charme. Affecte expression de l'affect, hein, communication plus, plus facilitante, plus facilité, hein, plus, plus active, plus dynamique. Hein, on échange plus spontanément et puis ça marche mieux, tout simplement. Plus on se parle, mieux ça marche. Une règle d'or. Et puis, enfin, je vais vous parler de Mars. Mars c'est l'action. Bon, Mars actuellement est en Taureau. Mars en taureau. Mars en taureau, il est très productif. Il est très productif, parce que c'est un Mars, l'énergie, la volonté, dans un signe de Terre, donc on fournit l'effort pour des choses concrètes, hein, sinon on retrousse les manches, j'aime bien l'expression, on retrousse les manches avec Mars en taureau pour des objectifs concrets. Si l'objectif est pas concret, Mars en taureau il a du mal à se réveiller, il a du mal à agir. C'est une statistique, hein, c'est global, mais c'est une réalité concrète et pratique. Mars en taureau, il apporte une belle, belle, belle énergie à qui À mes taureaux bien évidemment, à mes autres signes de terre, à mes capricornes, vous, hein, c'est peut-être très très puissante chez vous, un courage-travail, mes capricornes, et également à mes vierges, hein, l'organisation pratique, un peu plus d'endurance, de détermination pour aboutir ce, à ce quoi on tend, ce vers quoi on tend, euh, comment on s'organise, on est plus factuel, concret, pratique, et on y va. Mes signes de terre privilégiés au niveau de l'action, et puis ceux qui sont toujours pareils, 60 degrés en amont en aval, mes poissons, et mes cancers, hein, mes cancers d'être gâtés, là. il y en a trois qui vous veulent du bien, hein, 4 si on parle de Neptune, mais au moins il y en a 3, 3 actives et rapides qui vous veulent du bien. Voilà pour mes, mes rapides. Après, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ben, Bien sûr, hein, il y en a dont je n'ai pas parlé. Quand les planètes sont en... En cancer, ben en Capricorne, on en parle moins parce que c'est une opposition, donc pas de tension, mais Capricorne, on est léger. Hein, pas de prise de position tranchée, là, il faut être souple, souple, indispensable. J'ai Jupiter, planète de la chance, Jupiter, planète de la chance qui est en bélier, 8 degrés, bientôt amorcé, sa marche à prograde. Jupiter, planète de l'optimisme, de la joie de vivre, de l'expansion, voir le bon côté, être constructif, prendre de l'élan, aller vers les, les dynamiques qui portent, qui payent, qu euh, les soutiens qui vont bien, les bonnes énergies. Qui se diffuse et qu'on qu obtient un retour, bien évidemment. Jupiter en bélier, vraiment bien fou, fou, fou à mes béliers, toujours jusqu'au 28 octobre. Profitez-en, mes béliers, mais également pareil pareil pour mes lions et pour mes sagittaires, dont c'est la planète maîtresse, là aussi. Vous, l'optimisme, c'est la chance, toujours pareil, c'est un état d'esprit, on avance, on dans des perches, on, on positive, on, on envoie de la chaleur dans les contacts, dans les échanges, hein, on envoie toutes ces énergies qui donnent envie, qui stimulent mes signes de feu, avec la présence de Jupiter dans un signe de feu, hein, ça vous stimule, ça vous apporte cette, cette aura, ce charisme, tout simplement, qu'il faut exploiter, voilà, c'est dit. Et puis, si c'est bon pour mes béliers, 60 degrés en amont en aval, toujours pareil, mes versos, vous en profitez, et mes gémeaux, vous en profitez aussi. Tout va bien pour vous. Globalement, au niveau de ces influences-là. Après, ben, je crois que j'ai oublié personne. Je crois que j'ai parlé de tout le monde. Hein, tout le monde y est passé, parce qu'il y a toujours des planètes dans tous les coins. Hein, il y a des planètes en eau, des planètes en, en air, on en a parlé, des planètes en terre et des planètes en feu. Voilà, j'ai fait le tour. Là, je, je crois que j'ai vraiment oublié personne cette fois-ci. Je ne vais pas vous reparler désespérément des planètes lentes euh, qui n'ont pas beaucoup évolué d'une semaine à l'autre. Hein, J'en parle que quand il y a des phénomènes importants et des changements ou des conjonctions, ben justement, il y en a une qui arrive. Bon, voilà, c est, c est, il s'agit de la pleine lune, la pleine lune qui va se réaliser mercredi 13. Je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je ne vais pas être redondant sur le sujet. Euh, mercredi 13, en gros, à 20h30, euh, sous nos latitudes, ici en métropole, se réalise dans le ciel une pleine lune. <rire> une pleine lune, opposition entre le soleil partie consciente, lune partie inconsciente, qui se pour le coup dans des schémas dits inversés pourquoi le soleil est en cancer la lune est en capricorne théoriquement plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne bien soleil les objectifs capricorne travail sérieux lune sensibilité en cancer les émotions affleurantes la richesse de l'intelligence émotionnelle là on a un système inversé et tout ça se fait dans une orme ce qu'on appelle un secteur de proximité avec une planète qui s'appelle pluton pluton pluton le maître des enfers hadès Hades qui nous tracasse tous là depuis 2008 lorsqu'il est rentré en Capricorne. Il partira le 23 mars 2023. En attendant, il est toujours en Capricorne à 27 degrés. Donc c'est une orbe un peu large. C'est une orbe à 7 degrés. Quoi. Voilà. Mais c'est quand même très appliquant. Donc. Évitons les prises de position pour qui Je vous le fais très vite. Évitons les prises de position tranchées pour mes 3e décan capricorne, 3e décan cancer, même si c'est votre anniversaire en ce moment, ne pas vos comptes. Surtout, on attend, on attend que ça passe, on attend de trouver des bons moments. Troisième décan bélier, troisième décan balance. Soyez... Particulièrement souple, ce mercredi et pendant deux trois jours euh, après, bon, pas bien grave, ça arrive de temps en temps, hein, c'est quatre fois par an, voilà, cette semaine pour vous, et puis pour le reste ça se passera très bien, n'inquiétez hein, pas. Bon, euh, on a fait le tour, je voudrais terminer terminer par euh, un petit ressort que j'ai euh, une fenêtre que j'ai entrouverte tout à l'heure concernant ce que j'appelle la couleur des sentiments. La couleur des sentiments, qu'est-ce que c'est J'aimerais qu'on qu qu ait en tête que chacun de nous est constitué d'une myriade d'éléments. Enfin, c'est pas une myriade, il y a un certain nombre d'éléments, pour faire simple. Et parmi ceux qui m'intéressent, j'essaie de comprendre chez mes interlocuteurs, lorsque je réalise des entretiens, j'en fais plus beaucoup, mais j'en fais encore un peu. Là, ça redémarre. Je suis content. Et l'idée, le, le, c'est de comprendre mon profil. J'ai besoin de comprendre un profil. Et pour comprendre un profil, je vais aller chercher, bien évidemment, quelle image on projette avec l'ascendant, quel objectif on vise de façon consciente avec la condition solaire, le soleil de l'horoscope, comment on ressent les choses en profondeur au quotidien, notre histoire, notre enfance avec la Lune, comment on communique avec Mercure, parce que chacun a un mode de communication différent. Je vous avais fait un petit là-dessus, il y a une ou deux vidéos en arrière, peut-être trois, je ne sais plus. Et puis, comment on aime avec Vénus. <rire> comment on aime avec Vénus Vous voyez par exemple, imaginons, imaginons quelqu'un qui soit né, euh, je ne sais pas moi, sous le signe de la balance. C'est beau signe, le signe de la balance, pour l'amour, ça tombe bien, je vais parler de Vénus. Eh bien, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est euh, d'un signe solaire, par exemple, on peut être balance, eh bien la Vénus, elle peut être dans un signe différent à la naissance. Donc on va avoir une façon de fonctionner sur les enjeux solaires, type précise même, hein, et puis une façon de fonctionner sur un plan affectif qui va être totalement nuancée. Par exemple, si on prend quelqu'un qui est né sous le signe de la balance et qui aurait Vénus en Vierge, hein, bon, pas dans le même signe que le signe solaire, les sentiments seraient beaucoup plus pratico-pratiques. Hein. La façon dont on aime serait beaucoup plus dans l'analyse, l'observation et la communication. Hein. Une balance qui aurait Vénus en balance serait complètement en adéquation avec ce besoin de charme, d'harmonie, de rapprochement, de fusion, de délicatesse, de sensibilité. Et une balance qui aurait par exemple Vénus dans le signe du scorpion aurait... Une sorte d'enjeu contradictoire entre les besoins socio-conscients, Soleil qui invite au couple à l'union, à l'apaisement, à, la, à la douceur, à la pondération, et des besoins affectifs, Vénus en scorpion, de passion, de densité, parfois de je, « j'adore je, je, et puis j'aime plus, et puis j'aime de nouveau, et puis je regrette », enfin des choses très très puissantes et très denses qui peuvent former une sorte de quasi-incompatibilité ou de différence flagrante entre tout ce qui est conscientisé et la façon dont on vibre sur le plan affectif. Donc, retenons une règle simple, et c'est là où je voulais en venir. Quand je parle de couleur des sentiments, c'est plutôt la couleur des, des, des saisons, en fait. Chez les Vénus en signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, on va avoir une tendance à se donner passionnément dans la relation, touchous. Hein, on aime avec, avec densité, avec chaleur, et puis il faut que ça se voit, et puis il faut, faut que ça vibre, et puis c'est de la générosité, et puis c'est de la spontanéité, et puis c'est de l'impatience c'est ça, les Vénus en signe de feu. Les Vénus en signe de terre, c'est beaucoup plus lent à la détente. Il faut les apprivoiser, il faut prendre son temps, il faut les rassurer sur un plan pratique. Faut, euh, ils ont besoin de, de, de sentir qu'en face, c'est du solide, c'est du stable, c'est du concret, c'est pas de l'éphémère. C'est ça, les Vénus en signe de terre, un hein, taureau, vierge, capricorne. Et puis, vous avez des Vénus en signe d'air, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Vénus en gémeaux, Vénus en balance, Vénus en verso, sont des Vénus qui ont... Beaucoup plus besoin d'être dans la fluidité, la liberté, l'échange, les contacts, le renouvellement, l'amitié amoureuse, le charme, la communication, on est beaucoup plus dans l'aérien, dans le conceptuel et dans la mobilité humaine, relationnelle pure en fait. Et puis enfin vous avez la quatrième catégorie, la quatrième couleur en quelque sorte qui sont les Vénus en signe d'eau. Les Vénus en cancer, les Vénus en scorpion, les Vénus en poisson, chez qui la part du ressenti, du, du, parfois du non-dit, de l'observation, de la délicatesse, de, de l'imagination, vont, vont être beaucoup, beaucoup plus développés. Hein. Ils vont être attentifs au moindre signal, au moindre message, à la moindre attitude, parce que ça va être plus marqué chez eux, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, euh, tout ce qui me fait plaisir. À très vite, puis à la pleine lune.